Sur la reconnaissance, euh, je pense que le fait qu'il y ait eu euh, que, ces, que euh, ces organisations avec lesquelles on travaille euh, est un vécu euh, sur ces questions de travail et emploi, et puis avoir une analyse sur leur euh, sur l'accès de leur public cible aux politiques publiques et pouvoir. Euh, Montrer quelles en sont les limitations dans ce domaine-là. Donc, ça leur a permis d'acquérir cette reconnaissance. Je pense qu'elles sont reconnues aujourd'hui, hein, particulièrement euh, au niveau, non seulement au niveau des sorts d'Amazon, mais aussi au niveau de l'action sociale de César Napatos, de la CAMEC, qui est une organisation qui fédère plusieurs associations, la WAC, le CEMA. Dans toutes ces organisations, je pense, ont acquéré une, une reconnaissance. Un, hein, par le fait qu'elles aient euh, amélioré leur connaissance sur les politiques publiques, elles savent maintenant comment elles fonctionnent, quels sont les dispositifs. Euh, un diagnostic que l'on avait réalisé dans le, dans le premier programme euh, était un élément fondamental pour, euh, pour montrer aussi cette reconnaissance vis-à-vis -vis des, des pouvoirs publics, de montrer que tout ce réseau-là avait une connaissance des problèmes et était prêt à dialoguer, à discuter pour, euh, pour résoudre ces problèmes-là. Sur la légitimité, je pense que la légitimité, elle s'acquiert au fil du temps, hein, sur la, par plusieurs aspects, par les actions que les gens mènent sur leur, euh, dans leur communauté, dans leur ville, dans leur région. Euh, elle s'acquiert puisque aussi ils savent de quoi ils parlent. Hein, et sachant de quoi ils parlent, ils sont aussi force de proposition. Donc étant force de proposition, le dialogue est plus facile. Et il y a aussi un changement, je pense, qui a été assez, assez grand sur cette forme de dialogue. Il y a beaucoup d'associations euh, entraient en conflit. Hein, il y avait une, une revendication vis-à-vis -vis du pouvoir public. Euh, et donc, euh, ils ont changer un petit peu leur position en arrivant aussi avec des, des propositions. Et donc ça, ça a aussi mis les pouvoirs publics dans, dans une situation de, de devoir se positionner et, et légitimement aussi ces acteurs, que ce soit au niveau local ou au niveau plus régional ou au niveau plus global. Donc cette légitimité elle est importante.